Bienvenue dans l'univers de la voix. C'est-tu compliqué? Moi, je trouve que oui. Personne m'écoute, personne ne me prend au sérieux. Et moi, je préfère écouter. Moi, je sais comment on parle. Il faut que ce soit sérieux, mais personne ne m'écoute longtemps. Oui, oui, moi j'aime s'écouter, moi j'aime s'écouter, moi je vais me calmer un peu. Et moi, je préfère réfléchir, penser, parce que tout va sortir dans ma voix. Et nous, on aime tous les sons, toutes les musiques. ouais, danser, écouter, les sons, la voix. C'est tout un univers.